Wesh le temps, passe le temps, on le dépense Plus qu'on le pense et qu'on le perd, plus qu'on le prend C'est qu'on le sert, plus qu'on le sens Ouais je le sens, passe l'éponge Passé nantes, pas que mes sons J'apprends pas toutes les sons Ouais les gens, fuck le monde J'me ressemble un peu plus Chaque seconde, il me semble Si seulement fuck ce monde Fuck ce monde Si seulement j'suis ce monde J'ai que ce monde à défaut. Le temps c'est pas monné J'suis pas dans la moyenne, connais pas la mode J'suis pas abonné je cherchez pas la faute obligée, je provoque, moi je suis des C'est mon hein. goût de vanille. J'aime pas la vanille, j'attends la varie dans la salle des machines. Hein. C'est quoi ce truc d'âge, mieux que tu saches qu'on est pas y que rien qu'on se tourne dans tout ce qu'on parle. Qu'on peut conférer rien ce qu'on parle. Hein. Quand qu'on se barre, mais bordel, moi j'arrive dans votre texte On m'a mis au rêve, sous à la mine. Abîmé à la l'abîme, je ranime mes bougies, réanime mes bougies, mais au milieu d'années. Pourquoi je rougir ces années à bader En effet, j'ai vieilli, j'en ai perdu du temps, mais gravais-je à gagné. Plein de ma je suis grise, mais ne faites plus mes anifs, non Niage de mes artères, de mes activités ou de mes analyses Triste à dire, mais le temps passe On creuse ta trace, petite sœur Tout reste à faire, jamais te remplace On sème où tu nous laisses, sache Lâche le temps, passe le temps, on dépense Plus qu'on pense et qu'on perd, plus qu'on prend C'est qu'on le sert, plus qu'on le Moi, je le sens, passe l'éponge c'est pas que mes sons j'apprends pas toutes les leçons Wesh oui, les gens fuck le monde me ressemble un peu plus chaque seconde Il me semble Si seulement fuck ce monde je suis ce monde j'ai que ce monde ma défaut. On fait des comptes en fraction de vie Moi j'en suis aux deux tiers, toi t'en es à la demi, On demande des factions d'envie Et ça vise l'exil dans la tease et le shit A défaut d'ailleurs, pas d'ici d'ailleurs Pas de monde meilleur, suis le guide des heures Esquiver ses peurs, le bruit et l'odeur Écoute-moi valeur, dire la douleur je le temps, t'as fait quoi de ma conso je hein? le temps, pourquoi t'en parti tôt hein? rien à monnayer. On se fait pas que des alliés, pas que des alliés, okay. rien à protéger Avec le temps on n'est pas désarmés, pas désarmés. Moi ouais, je tente en fais un, je t'ai du père Viens pose toi, il se dit qu'on fait la paire Tu fais le malin, t'as pris la place, du père. Pas si simple le terrain, c'est juste un aperçu Tu m'as souvent mis un genou à terre Je t'ai fumé chaque matin dans un gramme de beurre. Ouais, Wesh je te tu es mien, ça va pas de terre yeah. Verra bien qui rira, verra bien qui enterre l'autre J'ai que ce monde à défendre J'ai que ce monde à descendre J'ai les jeunes de janvier à descendre Wesh ouais, le temps, on passe le temps, on le dépense. Plus qu'on le pense et qu'on le perd, plus qu'on qu qu hein. ouais, le prend, c'est qu'on le sert, plus qu'on le sans âne. Wesh le sang, passe l'éponge, pas non, qu pas que mes songes. J'apprends pas toutes les leçons, là. Wesh les gens, fuck le monde, je me ressemble un peu plus chaque seconde, il me semble. Si seulement fuck ce monde, fuck ce monde, si seulement je suis ce monde, j'ai que ce monde à défendre.